Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc Pour cela, rien de plus simple. Nous allons utiliser donc plusieurs fonctionnalités. Dans un premier temps, nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, mais on va quand même revoir, parce que je vais appliquer ici trois effets chemin. alors Pour faire ce type d'objet, il faut... Bien sûr, utiliser l'outil courbe de Bézier. Après interpoler les sous-chemins, on va ajouter courbé et motif suivant un chemin. Cet objet sera cloné et il nous servira de découpe sur notre dégradé pour réaliser vous voyez, donc ce type d'objet avec un dégradé. Et nous utiliserons un masque pour avoir ici un petit peu euh, comment de transparence sur le, les bouts de, de notre objet. Donc, une fois ces trois objets réalisés, nous utiliserons l'outil texte, pardon. Alors là, c'est très simple, hein, c'est un outil, euh, euh, comment dirais-je, c'est des lettres qui sont séparées, auxquelles nous appliquerons un dégradé euh, radial, euh, linéaire, pardon. et après nous rajouterons des, des petits effets euh, de lumière. Donc, nous allons ouvrir un nouveau document. Nous allons importer, fichier importer, notre modèle. Voilà, ouvrir. Importer. je vais tout de suite adapter la taille de mon document à mon modèle comme ceci donc ce calque je vais le renommer calque modèle alors pour faire apparaître la palette des calques c'est calque ici maje control plus l donc je le renomme modèle je valide je crée un autre calque ici en cliquant sur le petit plus ça va être le calque Illus, voilà, je verrouille mon calque modèle, ouais, comme ceci, je ferme mes fenêtres. Nous allons donc réaliser avec l'outil courbe de Bézier deux petites courbes, donc une première, donc je clique, je glisse, je clique, je glisse, j'appuie sur Entrée pour valider, hop, voilà, une courbe toute simple. Je vais en réaliser une autre, alors je vais appuyer sur Shift de façon à ce qu'il crée un comment dirais-je, la, la courbe avec l'autre. Hop, hop. J'appuie sur Entrée. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds parce que là j'ai un, un nœud dur que j'aime pas du tout. Donc je sélectionne mon nœud dur et je vais le rendre euh, symétrique. Voilà. Je vais maintenant ici dans Chemin, Effet chemin, je clique sur le petit plus et je fais Interpoler les sous-chemins. Donc là, j'ai une petite option d'incrément qui est de 5. Moi, je vais mettre 25. Voilà. Hop. Je vais rajouter ici une fonctionnalité supplémentaire qui me permet de courber. L'avantage, c'est que voilà, ici, j'ai un petit curseur. Je clique. Et je peux encore voilà, modifier mon objet. Je peux rajouter sur cette ligne verte des nœuds. Donc, je double-clique. Et à ce moment-là, voilà, Je peux encore modifier mon objet et obtenir des effets assez sympas. Je peux revenir bien sûr sur les effets euh, qui sont en haut, hein, avec cet outil là. Hop. Vous voyez, tac. On peut s'amuser à se mettre au mieux. à courber. On peut également rajouter des nœuds, comme ceci. Bon là ça devient un peu n'importe quoi. <rire> voilà. Et je vais rajouter ici un motif suivant un chemin. Alors pour l'instant, on ne voit pas d'utilité, on ne voit pas ce que ça a changé. Pour cela, donc, il faut que je crée mon motif. Donc Mon motif, bah, c'est tout simplement un rectangle avec un remplissage noir pour qu'on le voit bien et avec euh, une hauteur non pas de 13 pixels mais de 3 pixels, de façon à avoir une sorte de ligne assez fine. Grâce à l'outil éditer les nœuds et à cette petite fonction-là, je convertis cet objet en chemin. Voilà. Je vais dans édition, je fais copier pour mettre cet objet dans le presse-papier. Je sélectionne mon objet ici et je vais coller le motif donc, suivant le chemin. Donc je clique ici. Alors je vais zoomer pour vous montrer. Voilà. Donc les lignes ont bien été créées. Par contre, il euh, bah, y a un contour et moi ce que je veux c'est pas de contour et un remplissage. Donc pour cela on va ici, hop, on va supprimer le contour, clac. Et on va mettre un fond noir, tout simplement. Par contre, vous voyez, ça fait des, des choses un petit peu bizarres. et eh bien, il faut cliquer sur cette option qui permet de remplir les lacunes. Et à ce moment-là, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre. Alors, je dirais oui et non. Parce qu'on voit que c'est pas très beau, là. Alors, c'est facile de régler ça. Il suffit de sélectionner, ici, nos deux, nos deux lignes. Et de cliquer ici sur le bouton plus. Plusieurs fois de façon à corriger le problème alors ça on le fera plutôt à la fin mais vous voyez c'est facilement euh, corrigeable donc je trouve que c'est un peu épais alors pour cela on va modifier le, le motif qu'on a créé donc je vais faire apparaître voilà les effets chemin. donc mon motif pour le modifier bah, il suffit que je clique là dessus hop il apparaît à cet endroit là donc je fais un petit rectangle de sélection et je vais modifier la hauteur. Alors pour modifier la hauteur je vais zoomer et je vais voilà, faire comme ceci cliquer sur la flèche et déplacer ça vers le haut. À ce moment là voilà, ça a un petit peu réduit la taille de, de mes lignes c'est pas mal. Donc je vais maintenant créer mon dégradé de couleurs Hop, donc, avec un rectangle, je vais aller ici sélectionner l'outil créer et éditer des dégradés. Donc, je me mets sur mon rectangle, je clique, je glisse. J'appuie sur contrôle pour rester bien à l'horizontale. Voilà, je vais rajouter euh, donc ici la couleur, bah ça va être une couleur bleue. Donc, je me mets, je sélectionne bien ici le, le, le petit carré. Hop, j'appuie sur. F7 où je clique là pour avoir la pipette et je récupère la couleur bleue. Je vais récupérer la couleur à l'autre bout qui est une sorte de vert avec l'outil dégradé. Je vais pouvoir ajouter ici des petits taquets. Tac, Donc je rajoute un au milieu, un ici, un ici, un autre là, un autre, hop, un autre là. Donc la couleur du milieu c'est un, un rouge. Paf. Ici ça va être un orange. Là je vais remettre la même couleur que là. Donc je. Alors ici c'est un vert. Donc je vais mettre un petit peu plus vert. Voilà comme ceci. Donc je clique ici. Je fais copier. Je peux coller la couleur sur ici ce petit losange. Coller. Là c'est pareil. Je sélectionne la couleur, je copie et je vais la coller sur ce petit losange là. Voilà, c'est pas trop mal. Donc maintenant, nous allons nous amuser à faire des clones. Donc je vais faire un premier clone ici pour la couleur. Et un autre clone pour cet objet, comme ceci, qui va nous servir de découpe. Je sélectionne les deux objets avec Shift et je vais dans Objet, Découpe, Définir une découpe. Vous voyez, hop, j'ai un petit dégradé. Je sélectionne cet objet, je vais le dupliquer. CTRL D. Alors pour dupliquer, CTRL D. On peut également cliquer là-dessus. Ou on peut aller dans éditer dupliquer. Voilà. Je vais aller dans les effets chemin. Hop, Chemin, effet chemin. Interpoler les sous-chemins. On va modifier un petit peu ça la courbe tac, ouais, comme ceci je clique sur mon objet avec l'outil vous voyez éditer les nœuds pour pouvoir euh, voilà déplacer les courbes obtenir quelque chose d'autre tac. allez on va dire que c'est bon donc je clone cet objet Hop. je clone à nouveau le dégradé Hop, je le fais placer derrière, je sélectionne les deux objets, je fais clic droit définir une découpe, Voilà. alors l'avantage d'avoir créé des clones c'est que si par exemple là je me dis j'ai pas assez de, de lignes et eh bien je sélectionne interpoler les sous-chemins sous et je peux en rajouter 25 ou, ou euh, je vais mettre 40 et automatiquement vous voyez ici clac, là c'est pareil je trouve qu'il n'y en a pas assez je sélectionne ici, je mets 40. Allez, on va dire que c'est bon. Euh, je vais également créer maintenant, ici, alors je vais aller un peu vite. Je vais également créer donc le masque. Alors Le masque, ça va être un rectangle noir, <coughs> avec un dégradé donc du noir au blanc. Clac je vais rajouter ici un petit taquet je double clic qui sera blanc et ici c'est du blanc aussi paf et je vais faire ici réfléchir alors je vais rajouter là un taquet noir voilà donc je vais bien placer ici ce curseur au centre de mon objet donc pour cela j'ai qu'à sélectionner ici l'outil aimant, je vais activer par rapport au centre de l'objet et hop en principe voilà il est bien attiré au centre de mon objet donc je clone ici cet objet que je vais placer devant mon petit objet de couleur là, je sélectionne les deux et je vais dans objet masque définir et alors là on voit que les bords ici ont été un petit peu adoucis Vous voyez hop je clone encore une fois je le place correctement tac je sélectionne les deux objets clic droit définir un masque donc ceci étant fait maintenant je vais créer le fond ici donc du gris vers un gris plus clair donc je vais taper la valeur ici, longueur 1920, hauteur 1080. Donc ça va être un petit gris, celui-là, je crois que c'est un gris à 20%. Donc du gris vers un gris un petit peu plus clair, comme ceci. Je vais placer ça à l'arrière-plan. Et je vais maintenant pouvoir placer tranquillement mes objets. Voilà, celui-là, hop, celui-ci. Comme cela, alors je coupe le magnétisme, c'est euh, shift pourcentage, voilà pour couper le magnétisme. On peut déformer, ouais. alors pour avoir ce type de poignée, il suffit de cliquer une première fois sur notre objet, on a les poignées de redimensionnement, si je clique une deuxième fois, on a les poignées de, euh, de rotation et de déformation. Voilà, je vais en laisser deux, c'est pas trop mal. Euh, L'avantage d'avoir utilisé les clones ici, c'est que si euh, je modifie, vous voyez, hop, je peux obtenir d'autres effets. Je vais maintenant euh, récupérer le dégradé rose, comme ça ce sera fait. Donc, Je fais un petit carré, avec F7 je sélectionne la couleur là, j'appuie sur G pour avoir l'outil dégradé f7 pour avoir la couleur du bas avec euh, ici en ajoutant des petites couleurs ben là je vais mettre du blanc hop là je vais récupérer le, le, le rose qui est ici et là le rose là tac je vais déplacer le blanc vers le bas de façon à obtenir à peu près la même chose voilà je vais maintenant utiliser l'outil texte pour taper mon texte, donc je commence par le 2. Je vais sélectionner euh, bah, la couleur, euh, enfin, pardon, le, la police que je souhaite. Donc, c'est Bose 93. Voilà, hop, je duplique. Alors, pour dupliquer aussi, on peut sélectionner l'objet et appuyer sur espace. Tac, donc là, ça va être 6. Là, ça va être 1 et. Ici, ça va être 0. Donc, je sélectionne tous mes objets, tout mon texte. Je clique sur la palette aligner et distribuer. Je clique ici sur distribuer horizontalement et ici, j'aligne sur la bord inférieur. Je fais apparaître maintenant la palette remplissage et contour et je vais sélectionner ici remplissage indéfini et contour indéfini. Alors cette option nous permet de, bah encore une fois, hein, lorsqu'on utilise l'outil clone, voilà, de pouvoir appliquer notre dégradé sur notre clone. Hop. Donc je vais ici sélectionner l'outil dégradé, choisir le dégradé qu'on a créé et l'orienter correctement. Hop. Comme ceci. Alors une petite astuce, je vais copier et je peux coller ce dégradé ici grâce à coller le style. Donc Maj CTRL V. Donc si je fais Maj CTRL V là-dessus, hop, hop, hop, je colle le dégradé. Et après j'ai plus qu'à faire une petite rotation de... Ah oui mais non. Parce qu'il a pris comme point de référence... Euh ah j'ai été bête là. Donc je reviens en arrière. Peut-être que le mieux c'est... Voilà, ouais, c'est mieux, c'est indépendant je vais activer le, euh, le magnétisme par rapport ici à la boîte englobante de l'objet de façon à ce que ce soit bien en haut et bien en bas pareil pour celui-là ouais. voilà c'est pas mal donc après je sélectionne ici le petit carré, j'appuie sur CTRL et je vais faire une petite rotation de 15 degrés. Pareil pour celui-là, hop, pareil pour celui-là, et pareil pour celui-ci. Voilà, je vais maintenant sélectionner mon texte et le placer ici comme, comme je le souhaite. mieux. Donc je sélectionne mon texte, je le duplique, CTRL-D, je vais le mettre en noir, je fais apparaître ici le fond et je vais mettre un flou, euh, on va mettre à 15, oh c'est beaucoup ça, on va mettre à 10. On va grouper tout ça, CTRL-G, et on va mettre ça voilà, derrière notre texte, avec l'outil flèche noire, donc je sélectionne sur flèche noire, et je peux utiliser les, les touches du clavier, ça ne marche pas. Hop, zut. Ben j'ai dû le déplacer à la souris. Alors je déplace à l'arrière, voilà. Euh, je vais diminuer également l'opacité, on va mettre une opacité à 60. Ouais c'est pas mal. Allez, il nous reste une dernière chose à faire, c'est réaliser les petits éclats de lumière. Donc je sélectionne l'outil Créer des rectangles, parce que j'aime bien travailler sur un fond gris. Voilà, comme ceci. Je sélectionne l'outil Créer des cercles et des ellipses. Donc je vais faire un premier cercle. Donc si j'appuie sur CTRL, bah le cercle il est parfait. Donc je le mets en blanc, ici on a une opacité, ben là elle est à 60, donc clic droit ici je peux mettre à 100%. Où j'aurais pu également ici changer, là, mettre à 100% là. Ben là ça va être tout simplement un dégradé radial, donc ici dans la palette remplissage et contour, hop, je fais un dégradé radial. Donc ça c'est fait, je duplique cet objet, hop, je sélectionne l'outil euh, créer des étoiles et des polygones. Donc je clique, je glisse, voilà j'ai mon étoile. Euh, il faut 4 branches, donc au lieu, lieu d'avoir 7, ici je mets 4. Euh, soit je joue ici avec les valeurs, soit je peux cliquer ici sur le petit curseur, le petit losange, et aller vers le centre en appuyant sur CTRL. Si je n'appuie pas sur CTRL, vous voyez, on peut modifier de façon un petit peu plus souple, mais en ayant euh, contrôle, ça permet voilà, d'aller bien vers le centre. Allez, on va dire que ça c'est bon. Je réduis un petit peu tout ça. Hop, je vais aligner par rapport au centre de l'objet. Tac. Voilà, c'est parfait. Hop, euh, hop, hop, hop. Allez, je vais faire un autre dégradé. Je duplique. Euh, je mets semblant. Je recrée un dégradé radial mais je vais rajouter ici un petit taquet comme ceci. Et là je vais diminuer l'opacité, voilà. Et je vais augmenter ouais, l'opacité à 100%, c'est pas mal. Donc je sélectionne tout ça, je groupe. Donc comme tout à l'heure ben je vais créer un clone hop, et je vais le placer ici et réduire bien sûr sa taille en appuyant sur CTRL et SHIFT, ça le réduit par rapport au centre. Donc pour le dupliquer CTRL D, hop. je vais me passer un autre ici, ou on peut pour dupliquer appuyer sur ESPACE bien sûr ça on l'a vu. Je sélectionne ici le dégradé, radial, tout simple, je le, du... non, je le clone, hop, j'ai le placé comme ceci, là, voilà, un là, tac, voilà. Et bien le tuto est fini, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il n'a pas été trop long. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.